Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris, il invite son peuple et lui vient dîner. Il nourrit avec la main et pour voir nos besoins, c'est bon de souper à cheese 133 nous lisons la parole du Seigneur psaume chapitre 133 nous lisons la parole de Dieu il est écrit voici ô oh, qu'il est agréable qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble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 L'éternel, car il est digne de louange, ma bouche célèbre s'émerveille, car sa miséricorde de Tout notre cœur, Père, le plus profond de notre âme pour ce que tu fais pour nous. Merci vraiment pour cette grâce de pouvoir vivre ces moments, des moments comme ceci que tu nous as accordé la grâce de pouvoir y vivre, Père, être dans ta maison à toi, de pouvoir réellement aussi prendre part avec ton peuple, Père, qui est venu de loin comme de près, Seigneur, pour que tous ensemble nous puissions te célébrer, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père, pour le merveille que tu ne cesses d'accomplir encore pour chacun de nos pères. Notre âme, vraiment dans la joie de voir ton peuple, béni de mes patibus, se rassemblant dans ces lieux, dans ta maison, Père saint dieu pour élever sa voix devant ton trône de grâce, mon roi, pour réellement te remercier pour tes hauts faits, Seigneur, pour le bienfait que tu ne cesses de pouvoir réellement aussi nous procurer, Père. Que ton nom soit exalté, mon béni de Père saint dieu Tu as dit toi-même que tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Nous te remercions, mon béni de Père saint dieu que rien ne peut essayer de Reviens à ta face mon roi tu vois tout tu sonnes tout mes Père sans Dieu tu es omniscient tu es omnipotent mon mes Père c'est pour ça nous venons devant ton trône de grâce avec respect avec crainte mon pas Père un tremblement sachant que tu es réellement c'est Dieu véritable Père Dieu merci encore de ce que tu nous as permis de pouvoir te chanter Père Tubissant de tout notre cœur louange et honneur à toi pour ta présence divine Père Dieu c'est vrai tu as guéri Père Tubissant tu as aussi délivré mon de Père nous le croyons non, mon -de père, et nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de ce que tu as fait comme promesse Père nous accrochons véritablement à toi père parce que nous savons que tu es vraiment précieux et ce que toi tu as proclamé patibissant cela s'accomplira certainement mon bébé père même sa table mon -de nous attendons cela avec beaucoup de patience aussi mon -de père au oh dieu nous croyons en toi nous avons vraiment une ferme assurance dans ce que tu as déclaré père nous te disons merci encore bébé parce que tu travailles sous notre foi, notre foi façon de pouvoir voir, Père Tubissant, Dieu. Tu nous tailles, mon bénévole, Père saint Dieu. Oh, continue encore ton travail, mon bénévole, Père saint Dieu. Nous te supplions, Père de Dieu, de pouvoir aussi agir dans chacun de nos pères. Merci encore pour les chants des cantiques. Merci encore pour les psaumes encore du libre, mon Père Merci pour tous les témoignages, ce que tu fais et ce que tu feras encore, mon sauveur. Que ton nom soit béni. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion. Qu'ils soient aussi bénis et fortifiés, aussi, mon bénévole, Père Dieu. que ton ange à toi qui veille nous veille aussi sur eux, Père Tubissant, afin que nous puissions être... Complètement en communion, par du Merci, merci pour ce que tu fais. Car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus Christ. Amen. Amen, amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous remercions notre Dieu pour la présence de chacun de vous en ces lieux. Nous lui remercions effectivement de, de ce qu'il fait. Aussi de nous permettre que nous puissions nous retrouver ensemble afin de pouvoir avoir euh, cette communion avec lui et autour de, de sa parole. Qu'il soit béni pour toutes les inspirations dans les sciences et les quantiques. Aussi sa présence aussi, qu'il nous accorde la grâce de pouvoir en bénéficier aussi. Et aussi aussi pour la foi qu'il nous a donnée, pour que nous croyons aussi à, à, à sa parole. Pour tout ce qui êtes venus de loin comme de près, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous sommes vraiment heureux ce matin aussi de pouvoir vous avoir. Et nous remercions le Seigneur qui vous a gardé sur le chemin et aussi qui nous a aussi accordé les souffle de vie. Donc avec les désirs que nous avons de pouvoir terminer cette année avec lui. Et que nous entrions aussi dans cette nouvelle année aussi avec lui. Nous le remercions du fin fond de notre cœur pour vraiment son amour à notre endroit. C'est Dieu est tellement grand. Il est tellement extraordinaire. Je pense à notre frère ici, Nathan, qui disait que, dis à ton problème que Dieu est grand. Il est grand, notre Dieu dans sa façon de pouvoir faire les choses et, et docteur n'est pas là parce que j'ai un petit souci ici j'ai comme l'impression peut-être les techniciens les techniciens que je voudrais bien s'ils peuvent venir m'aider pour que je puisse voir un peu mieux euh, ici parce qu'ils nous ont mis la lumière et, mon frère, mon frère euh, Zaché si les docteurs peuvent venir ou l'un qui doit venir pour que je puisse voir un peu mieux les, la lumière mais c'est pas grave, par la grâce de Dieu je vois nous, nous disons merci à notre Dieu pour cette grâce que nous pouvons arriver à pouvoir bénéficier et réaliser aussi qu'il nous a fait la promesse d'être aussi avec nous hein, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous devons être de bienheureux de pouvoir réaliser que le Seigneur qui a... Merci beaucoup mon grand. Merci beaucoup. De réaliser aussi que le Seigneur qui nous a fait la promesse il est avec nous. Et il nous conduit, il nous parle aussi, et, et nous, il nous réveille effectivement aussi par sa parole et son esprit, il et, et nous révèle aussi ce que nous devons arriver à pouvoir connaître. Parce qu'il a dit cela à, à Pierre lorsque Pierre a répondu à la question qu'il avait posée, que dites-vous donc, je suis moi le fils de l'homme et vous connaissez cela, la réponse qui a été donnée. Et puis c'est Pierre qui a dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et il l'a répondu en disant Tu es heureux, Simon fils de car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et, et sur um, cette révélation, donc, sur, je, je bâtirai mon église. Nous le remercions évidemment parce qu'il dit des choses qui sont importantes et qui sont aussi nécessaires parce que s'il ne les avait pas prononcées, eh bien, la chose ne s'accomplirait pas. Mmh. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu Amen. Qui s'accomplit Comme on a entendu bien qu'il dit La chose arrive Lorsqu'il l'ordonne, elle existe Donc il faut qu'il parle Donc c'est quand il a parlé Que certainement ce qu'il a dit doit donc s'accomplir Il a dit sur cette révélation avant je bâtirai donc mon église nous avons le privilège de voir effectivement que quand il est venu aussi vers Jean et la manière dont il a parlé, il nous a montré qu'effectivement, qu il est celui qui veille sur sa parole et aussi qui révèle ce qu'il en est aussi, comme nous pouvons le voir que quand l'agneau ouvrit donc les seaux, évidemment, nous avons la, la joie de comprendre et de, de pouvoir être euh, dans cette compréhension des choses que le Seigneur notre Dieu nous a donné parce qu'il a dit à vous il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. c'est aussi un privilège pour nous une grâce de pouvoir savoir que ce si Dieu ne peut pas nous laisser seuls, il a fait la promesse il sera avec nous parce qu'il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin je vous enverrai le consolateur et ce consolateur c'est l'esprit de vérité il vous conduira toujours dans toute la vérité et c'est cela que si, si Dieu, Dieu est comme il a des principes à lui, effectivement aussi que nous savons qu'il ne peut pas révéler dans le vide, en fait, il révèle ce qu'il a dit. Est sa parole qu'il a prononcée, donc il nous donne la compréhension de cela. Nous allons prendre dans les livres des actes, au chapitre 13. Nous lisons, je voudrais d'abord dire une chose, ce que... Hier, j'ai eu à pouvoir apprendre que notre frère Thomas Dickboué était donc arrivé. Vous l'avez vu? Amen. Alors, euh, il est où? Il est loin là-bas. Tout le monde l'a vu? Amen. Vous savez, ce que je voulais dire un mot pour ce frère, c'est que là-bas en Côte d'Ivoire, ce frère que vous avez vu là, avec le frère Edi et aussi qui a fait notre frère Marcelin. Ce sont ceux qui passent les prédications que nous avons ici à la radio de l'autre côté. Et les frères que vous voyez là aussi, notre frère Dick Bré, sur son Facebook, il n'y a rien d'autre qu'il publie qu une prédication. Ça, je ne lui ai jamais demandé, mais c'est le Seigneur lui-même qui a convaincu son cœur, effectivement, et, et, et lui-même, il a réalisé que c'est ce qu'il fallait faire. Ainsi, beaucoup de frères et sœurs, de l'autre côté aussi, oui, que Dieu le bénisse. Et ont l'occasion d'écouter la parole de Dieu régulièrement, parce qu'ils se sont tous mis pour que cela soit. Donc, que Dieu te bénisse, notre frère d'Igoué. Nous allons lire dans les actes au chapitre 13. Nous commençons donc... Avec le verset 26. Acte 13, verset 26. Il dit Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été donc envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en les condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. « Quoi qu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils descendirent donc de la croix et les déposèrent donc dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité de mort. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient donc montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons donc cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères... Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants. En résistant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2, tu es donc mon fils. J'étais engendré, engendré aujourd'hui. Amen. Tendre Père et précieux Soba, nous voulons vraiment te dire merci pour ce moment béni. Nous en sentons maintenant aussi les bienfaits parce que nous te voyons à l'œuvre aussi parmi nos pères. Que ton nom soit béni. Nous voulons vraiment persévérer. Nous voulons vraiment rester dans cela, Père Saint-Dieu, pour que tu agisses encore davantage, mon béni, mé Père Saint-Dieu, pour que notre foi, notre intérieur, notre homme spirituel, que tout cela puisse vraiment, Père Saint-Dieu, grandir encore davantage pour pouvoir continuer à pouvoir te servir. Merci pour la parole que que nous venons de pouvoir lire, mon bien-aimé. Tu en as l'auteur, mon Seigneur Jésus, et tu aussi qui peux aussi nous donner encore le contexte. Et nous te prions de pouvoir nous parler, parce que regarde, ton peuple a quitté de loin des villes, de loin, par de l'Interne, Père de Dieu. et ceux qui sont aussi dans les alentours sont tous venus encore aujourd'hui pour pouvoir t'entendre, toi. Moi aussi, Père, nous avons tous besoin de toi, mon Seigneur Jésus. En dehors de toi, il n'y a pas de vie, comme nous l'avons entendu, personne dieu Nous avons vraiment besoin de toi encore aujourd'hui. Viens nous parler, je t'en supplie, mon sauveur. Que tu nous vous êtes, Père, parce que je sais que tu es présent, je sais que tu es là au milieu de nos Pères, c'est pour ça que je t'implore la grâce de pouvoir nous parler pour que nos cœurs puissent en vantage, Père et recevoir la parole de vie, mon béni, Père Saint, qui, qui change la vie d'un homme, qui change la nature des homme, Père puissant, qui guérit nos maladies, qui nous fortifie, qui, Père puissant, qui nous libère, Père puissant, de toute emprise du monde, Père son Dieu. Béni soit tu car j'ai ainsi prié, au nom de Jésus Christ, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous... Maintenant de lire la parole ici, comme euh, cela a été donc prononcé, c'est l'apôtre Paul qui rend témoignage effectivement à ceux qui étaient là. Nous pensons qu'effectivement que ce sont donc les Juifs auxquels il, il donc, euh, parle effectivement, c'est-à-dire qu'il exprime ce que le Seigneur a eu à pouvoir accomplir effectivement parce que ce sont ceux auxquels euh, la parole était donc venue l'enseignement était donc apporté effectivement fils de la race d'Abraham effectivement aussi donc ils connaissaient donc les psaumes et tout cela et les écritures parce que les païens ils n'en avaient pas euh, accès effectivement ils ne pouvaient pas voir et lire voir les li lire aussi effectivement les livres effectivement aussi mais c'est eux qui étaient donc instruits et aussi, euh, eux aussi, euh, auxquels effectivement aussi là, les promesses ont été donc faites, comme il nous a fait part effectivement dans le livre de Romains, je crois 25, effectivement, dit, auquel appartient le patriarche effectivement et le Christ lui-même. Donc euh, c'est donc à la race d'Israël que les patriarches ont été donc... Euh, donc ici, donc, ici donc, ici de cela, et aussi les promesses, et, et, et, et la parole de Dieu, effectivement, aussi. Et nous pouvons voir que, même dans la Genèse, jusque dans dans, dans dans les Saintes Écritures, nous voyons que Dieu a parlé à ce peuple, effectivement, il a utilisé des prophètes qui sont sortis simplement d'Israël, pas des nations, effectivement, ainsi, Alors, pour montrer que c'était un peuple auquel les seigneurs avaient eu à pouvoir faire un choix mais aussi comme il pouvait les dire à cause de l'élection ils sont aimés pour par leur père, enfin à cause de leur père pour l'élection ils sont donc aimés donc à cause de leur père effectivement c'est-à-dire que Abraham a été c'est lui qui a aimé Dieu aussi comme Dieu l'avait choisi il lui a parlé Abraham a marché comme Dieu voulait et il a fait la promesse à Abraham qu'il bénirait donc sa postérité et puis il lui a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi nous voyons comment il a commencé, il a démontré qu'effectivement sa fidélité, quand il fait la promesse à quelqu'un, qu'il la tiendra jusqu'au bout, même si la personne n'est plus là. C'est pour ça que nous remercions Dieu, comme l'Écriture l'a dit dans le Psaume 37, que je n'ai jamais, j'ai vu, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonner, ni sa postérité m'en Dieu donc son pain parce que qu'il est compatissant, il donne. Ce qui veut dire que quand toi tu crois à la parole de Dieu, nous l'avons. Et par ici aussi, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour ta postérité. Oui, ça c'est vrai. Dieu prendra soin de ceux que tu aimes, même quand tu ne seras plus là. Mais Dieu prendra soin de. Il l'a prouvé aussi avec Abraham, effectivement. Donc, c'est pour ça que c'est une grâce, un privilège de croire en Dieu. Et quand vous croyez en Dieu, Dieu vous bénit aussi, bénit aussi votre postérité. Il, il est un Dieu juste, en fait. C'est pour ça qu'on dit que la procédée du juste est vraiment bénie. Donc nous avons euh, cette assurance, effectivement, dans le Seigneur. C'est pour ça que quand nous croyons, nous devons être reconnaissants au Seigneur, que vraiment le Seigneur ne peut pas ne pas se soucier de vous. Oui, le Seigneur sait que vos enfants sont importants pour vous. Il le sait aussi. Il sait aussi que vous voulez leur garantir aussi une prospérité quand vous ne serez pas là, parce que vous êtes. Il sait tout ça. Il a dit à Abraham, c'est vrai, c'est comme cela qu'il a fait la promesse à, à Abraham qu'il veillera même si son, son, sa prospérité serait étrangée quelque part, il veillerait. Il dit à Abraham, je te dis cela pour que quand tu partiras, tu pars en paix. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis ton Dieu. Donc il montra à Abraham comment choses se passerait, comment il sortirait avec des richesses et tout ça. Il dit, je ne les ferai pas comme, comme des gens qui sont errants. Non, je leur ai donné une patrie. Pour que tu puisses savoir que j'en prendrai soin. Donc Abraham est quelqu'un qui est rentré, qui est parti, effectivement, étant heureux, sachant que Dieu prend soin. De la même manière aussi qu'il a fait aussi avec David aussi. Hein. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, tu ne manqueras jamais d'un successeur assis sur ton trône. Et Javid est parti aussi en paix, en ayant confiance dans ce que Dieu... C'est pour ça que même à la fin de, de sa vie, quand il devait partir par tout le chemin, et puis il a dit, pour la maison de mon Dieu, tout l'or que j'ai, je donne. Et ce sont des hommes, effectivement, qui ont eu beaucoup de reconnaissance de ce que c'est Dieu Alors, voilà que c'est à eux, effectivement, aussi que... La parole avait donc fait la promesse pour que la, Moïse quand il vint dit « Mais le Seigneur notre Dieu, suscitera, sera, sera d'entre vos frères un prophète comme moi et vous l'écouterez aussi dans tout ce qu'il vous dira. » Donc c'était donc pour Israël. Euh, que cela effectivement. Donc Dieu, notre Seigneur, a veillé à ce que euh, la possibilité d'Abraham soit vraiment aussi euh, protégée et que tout. Parce que vous pouvez vous imaginer, regardez très bien, ils il, il étaient esclaves quelque part et temps marqué, Il s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham. C'est pour ça qu'il est descendu et qu'il les a fait sortir. Comme il les a fait sortir Il connaissait pas le chemin. Il a dit je suis le chemin. Alors sur le chemin maintenant il était devant pour veiller, protéger ce troupeau à cause d'Abraham son serviteur effectivement. Devant dans la nuit, il était comme la colonne de feu qui éclairait pour leurs apaiser, pour dire que même une bête sauvage, rien du tout ne peut vous approcher parce que moi l'Éternel, votre Dieu, je veille sur vous. Et ça, ça devait donc donner beaucoup plus d'assurance parce qu'il a fait cela pour qu'ils aient confiance, que c'est Dieu ici, il vous amènera au bon port d'une manière parfaite. Mais seulement le problème c'est que les gens ne regardaient pas comme il fallait regarder. Mais malgré tout, Dieu a fait, non, il est bon. Parce que... <rire> Quand il agissait, il bénissait dans les circonstances difficiles, il a ouvert la main rouge, il a fait ici, tout ça. Donc il voyait, quand il n'avait avait pas de pain, il leur a donné le pain. Donc il ne pouvait pas mourir de faim. C'est pas possible parce qu'il les a fait sortir pour qu'ils arrivent quelque part. Donc il prenait soin d'eux, effectivement. Mais regardez, malgré que Dieu prenait soin d'eux, ils murmuraient, ils ont amené Dieu à une colère. Ah oui, oui, oui, oui, c'est sûr et certain. Alors là, la colère de Dieu est montée, effectivement. Il dit, il dit à Moïse, il dit, il dit, Moïse, mais écoute-toi, je vais détruire. Parce que c'est, un peuple au cours raide. Et il est toujours murmurant. J'ai fait tout. Je leur montre que je prends soin d'eux d'une manière tout à fait extraordinaire. Parce que dans les déserts, il n'y a pas de boulanger, mais je j'ai donné du pain. Ils voulaient avoir la viande, effectivement. J'ai pourvu à la viande. Ils ont vu qu'effectivement que la mer était, ou même la mer, la, devant la mer rouge, il n'y avait pas de chemin. Mais moi, j'avais déjà tracé les chemins. J'ai ouvert le chemin. Ils ont vu des choses extraordinaires. Et j'ai même fait une chose extraordinaire pour eux, pour que plus jamais ils n'aient eu peur de qui que ce soit. J'ai ouvert la mer, je les ai fait passer, j'ai laissé la mer ouverte. Et c'est posé la question, mais quand même, Dieu, tu nous as délivrés, tu as laissé chez nous pour que nos ennemis nous attaquent encore. Il dit non, non, non, non, non, non. Je sais pourquoi je l'ai fait. Alors il a laissé. C'est vrai. Les chemins, tu sais, c'est pour ça que Pharaon enfin, dit mais enfin, c'est Dieu, il est comment il, a, il les a fait passer et puis il laisse les chemins ouverts. Mais c'est pour que moi je puisse entrer et déçu, effectivement, non, Dieu savait ce qu'il faisait. Ton Dieu à toi, il sait ce qu'il fait dans ta vie. Nous n'avons pas à instruire Dieu. Non, nous n'avons pas à instruire Dieu. C'est à Dieu de nous instruire, effectivement, et nous dire pourquoi il fait cela. Ah oui, la chose que Dieu nous demande simplement, s'il vous plaît, c'est vraiment d'avoir confiance et foi en lui. Dans toutes les circonstances, même si la chose est tellement difficile et problématique, nous l'avons entendu, non Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment. Voilà mon frère. Alors, <rires> c'était toujours pour leur bien, on hein? dit. Et voilà que Pharaon s'engagea et dit, mais ben maintenant, bon, je vais les décimer parce que là, plus personne ne les protège. Dit, il n'a même pas regardé, pensé, vous savez, quand vous avez dans la folie de la colère, vous ne vous même pas compte. Dit, ça, mmh. puis, il, mmh. il dit, mais ça c'est. L'eau a formé de murailles. Et puis il devait se prendre qu'elle il dit, mais d'abord, quand j'ai venu pour pouvoir les attaquer, je vis de la lumière ici devant. Oh. Eh à ce moment il faut réfléchir quand même. J'ai vu je vis la lumière, et moi je viens. Et devant devant eux, je voyais bien que c'était la mer. Et moi, j'étais sûr et certain qu'ils n'allaient pas s'en sortir. Que je venais, j'allais détruire. Mais tout d'un coup, je vois que le chemin s'ouvre là où il n'y avait pas de chemin. Donc l'eau s'écarte. Non, quand même, frère. faut vraiment être alors incrédule d'une incrédulité. Et tu vois que l'eau, hein, le chemin, donc l'eau s'est ouverte. Il y a deux murailles. Et tu vois bien que c'est Dieu là. D'abord, tu sais très bien que quand c'est Dieu a voulu faire sortir son peuple, tu as résisté, tu as, il t'a prouvé qu'il était Dieu. Amen. Par les dix plaies qui sont tombées, effectivement, le sang, pour tout, donc tout cela, il a vécu ça. Mais maintenant, parce qu'il n'était pas ignorant, puisque quand Moïse est venu, il lui a dit. Amen. Amen. <rire> il connaissait bien, il, il, il lui a dit que voici le c'est l'éternel qui veut que son peuple puisse sortir. Donc pour que ce peuple soit diversé des temps. Mais il savait que c'était avec Dieu, le Dieu d'Abraham. C'est ce qu'il savait cela. Alors arrivé maintenant là, il voyait bien que là, la mer s'est ouverte et que le peuple est passé jusqu'à ce qu'il arrive là-bas au large. Ah oui, parce que Dieu a attendu que tout le monde passe. Et, et alors, et lui, il voit cela, il dit que moi je dois traverser et que mon armée... Donc il est entré là-dedans avec toute son armée. Alors, c'était le plan de Dieu. Amen. <rire> Amen. <rire> Mon frère et ma soeur, quand Dieu a décidé quelque chose pour toi, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ça, c'est important que vous le sachiez, frère. C'est pour, pour marcher avec fermeté, avec ses dieux. Il n'y a donc personne qui peut faire le contraire. Ou même vous empêcher que ce que Dieu veut que vous fassiez, vous ne puissiez pas le faire. Non? <rire> non, non, non, non. Quand Dieu a décidé une chose, et toute la nature doit obéir. C'est ainsi qu'il a poussé Pharaon. Nous disons tantôt, Pharaon, il pouvait, il pouvait penser, il dit maintenant, ce n'est pas possible si je rentre là-dedans. Mais là, c'est comme on a vu quand même, c'est l'air Dieu. Ce n'est pas mon Dieu, il ne pourra pas me protéger. Ils pouvaient réfléchir, mais qu'est-ce qui... Voyez-vous, cette partie des raisonnements a été bloquée. Amen. Parce que la victoire que Dieu donnait au peuple, devait être totale. Bien sûr. Là, Pharaon est rentré, effectivement. Il dit, bon, entre quand même. Il continue, il dit, mais j'ai mis des attaques, effectivement. Et, comme vous savez, vous vous souvenez, ce peuple-là, ça, on n'oublie jamais cela. Nous, sommes, nous ne sommes pas pareils aux autres. Nous sommes totalement différents. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir les voir. Nous sommes totalement différents. Je veux que cela rentre en vous. Nous ne sommes pas pareils. Voilà pourquoi Dieu disait que sortez du milieu de mon peuple. Il ne prend pas le peuple de quelqu'un d'autre. Mais il faut que... Je ne sais pas comment vous parlez, frère. J'ai pris Dieu. Vous vous souvenez que même euh, au, au, au temps d'Esdras, de je pense, Esdras ou Néhémie, effectivement, euh, qu'est-ce que le roi Darius a dit mm -hmm. Les le Dieu qui m'a donné la grâce pour devenir roi, il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, que c'est lui, bien, qui est de son peuple. Est-ce que vous comprenez que c'est lui qui est de son peuple, et eh bien qui monte donc à Jérusalem. Donc ce n'était pas tout le monde en fait qu'on demandait, c'était ceux-là qui étaient donc concernés, son peuple, celui de lui effectivement. Donc c'est dit que ce peuple-là est différent jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que nous entendons que Dieu notre Seigneur a jeté le regard parmi les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. à dit que c'est un peuple dont Dieu a fait son choix, il n'y a que celui-là sur qui effectivement Dieu veille son peuple à lui, et ce peuple il est tout à fait différent des autres et voilà aussi que quand donc Dieu a fait son choix et que Dieu est avec toi les choses sont tout à fait différentes Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer rouge et la mer rouge, s'il vous plaît frère le Saint, a reconnu ce peuple là bien sûr parce qu'il était le peuple de Dieu donc, la mer a reconnu que ceux-ci, parce que frère, ou sinon, quand ils, quand, ils étaient, quand ils sont rentrés dans la mer rouge, pour traverser la mer, pour les engloutir. non, non, non, non, non. La mer a réalisé une chose, que sous ce peuple-ci, il y a quelque chose de différent. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient aussi différents Avant qu'ils sortent parmi les nations où ils étaient, un choix devait se faire effectivement. Les saints sur le lentour de leur porte qui démontraient qu'effectivement qu'ils avaient une alliance avec Dieu. Ils l'ont en fait. Parce qu'ils ont eu la nuit, effectivement. Vous connaissez, non Ils l'ont en fait. Il dit Mais quand je verrai les saints, alors là, ça sera le signe. Même l'ange des qui va passer, s'il si voit les saints, il va passer. Mais s'il ne voit pas les saints, vous savez, je vous l'ai dit l'autre fois ici, même s'ils étaient des juifs et qui n'avait pas mis les sangs, ben ils allaient mourir. Amen. Le problème de Dieu, c'était le sang. Amen. Amen. Amen. Amen. Juste le sang, mon frère. Il dit, je parce que l'ange quand il est passé, regardez. Il ne me pas, dire non, c'est la fille d'Abraham descendant de ceci, de cela. Non, non, non, non, non, non, non. non. J'ai dit, quand je verrai les sangs. Est-ce que vous comprenez donc il, quand il vient, il regarde, et c'est quoi ça dit Donc la nature aussi. Il devait voir le signe sur son peuple là. Parce que c'était des hommes comme tous les hommes. Mais il devait y avoir une marque de différence. Ah ben oui, c'est sûr et certain. Donc Dieu marchait avec son peuple, et la nature doit obéir. Et quand ils sont arrivés effectivement, alors euh, le chemin s'est ouvert. Et ils ont commencé à voir passer jusqu'au dernier. Mais maintenant, Pharaon et son armée, ils n'avaient rien à voir avec Dieu. Mais ils ont quand même voulu s'engager. Et qu'est-ce que Dieu a fait? L'eau a fait comment? Ben, il les a donc engloutis. Le Seigneur a voulu que ce peuple d'Israël n'ait plus jamais peur. Que la peur soit ôtée. Mais c'est ce que Dieu veut pour toi aussi. Quand Dieu te délivre, il te délivre totalement. En fait, c'est pour que tu saches aussi que ce n'est pas Dieu. Ne, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas avoir peur de qui que ce soit. C'est nous, mais on a parfois peur de sorciers, on n'a parfois peur de ceci. On a le, le on vient par chance vient passer par là. Toi qui es un fils de Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Ces choses-là ne peuvent pas avoir une incidence sur toi parce que le Seigneur dit la divination et la sorcellerie ne pourront rien contre Jacob. Jacob était un choix des dieux. Donc si toi aussi tu as un choix de Dieu. Ni la sorcellerie, ni quoi que ce soit, ni même la méchanceté des hommes ne peuvent même pas avoir d'incidence sur toi. Tu dois savoir qui tu es. Tu es un peuple de Dieu. Que Dieu nous aide. Alors vous voyez ici effectivement aussi que là l'apôtre Paul me fait savoir que à ah, ce peuple là effectivement auquel Dieu a eu à pouvoir effectivement aussi démontrer la puissance de Dieu effectivement et qu'il a conduit aussi effectivement à entrer même dans les pays de la promesse mais vous savez que l'ancienne génération n'y est pas à cause de leur incrédulité ça vous le savez. C'est ça aussi qu'il faut quand même faire très attention aussi. Et c'est toujours touchant parce que je crois que c'est l'apôtre Paul qui les dit que... Ils, ils, ils, ils ont bu hein, C'est même ce rocher, non L'eau toujours près du rocher donc Ils ont bu un breuvage spirituel Donc il y avait un rocher hein, Qui les suivait Dieu est bon Quand il était dans le désert il avait, il avait soif Mais Dieu savait Qu'ils qu allaient avoir soif Et alors on nous fait comprendre que ce rocher-là qui les suivait. Donc l'eau toujours pour son sans ces rochers, le suivait. Et il parle effectivement, le rocher, le suivait. Amen. Pour que le problème des, du soif ne vienne plus. Parce que... Vous voyez un peu la samarité. La samarité, il dit, mais donne-moi c'est eau-là. Pour que je ne puisse plus avoir soif, effectivement. Amen. Dieu réglait le problème. L'eau toujours présente du rocher. Et ces rochers qui les suivaient, c'était donc Christ. Ils ont bu, ils ont bu, ils ont mangé la nourriture spirituelle. Ils l'ont goûté, ils l'ont bu, ils étaient même baptisés là-dedans. Dieu est grand. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à, à l'éternel. Leurs cadavres se trouvèrent donc sur le chemin. Et vous savez ce qui s'est passé Ils sont arrivés jusqu'à Cades Barnia. Mettez un pas et rentrez effectivement dans les pays de la promesse. Non, Dieu est parfait. Vous savez, Dieu aime toujours en fait confirmer des choses. Il... Il a permis qu'on envoie des, des espions, qu'ils aillent. Donc pour explorer. Parce qu'ils attendaient toujours Dieu nous a donné un pays, nous un pays où couler le, le miel. Les plus beaux de tous les pays, dont le rocher même de tout ça quand la pluie tombe, les rochers boivent de l'eau. oui. Donc c'est un pays dont on, on a tellement parlé, ils dit oh peut-être que c'est un peu exagéré. Un tel pays peut vraiment exister. Vous comprenez Parce qu'il y en a des gens comme ça. Hein Alors bon, on a dit, envoyer des espions pour voir ainsi ce qu'il en est dans ce pays. Ils sont partis les espions. Tous. Et unanimement, quand ils sont revenus, unanimement, donc ça n'est que tout ça, ils ont dit, vraiment, les pays, uh -huh, et il est exactement comme l'Éternel l'a dit. C'est pour ça que, même si tu ne vois pas, si Dieu t'a dit que la chose est comme ça, toi crois, mon frère, toi crois. Parce qu'avant toi, il y a eu beaucoup de gens qui ont commis des erreurs. On a écrit ça pour toi, et moi qui sommes arrivés à la fin. Pour que nous comprenions que même si nous n'avons pas vu. Et Dieu a dit, c'est comme cela. Ça sera exactement comme cela. Vie de perles et de lumière. Tu ne l'as pas vu, mais Dieu l'a décrit. Ça sera exactement comme Dieu l'a dit. Alors, fortifiez-vous et prenez courage, frère. Ne doutez pas de ce que Dieu a dit. Ils ont dit, mais c'est exactement comme cela. Parce que ce que Dieu a dit, il y a d'ailleurs la preuve nous apportons chez vous. Regardez une grappe de raisins. Il faut deux personnes. Vous connaissez quand même une grappe, non? Hey, hey, tu la prends comme ça. Hey, mais là, il faut deux personnes. Donc, vous le voyez des faux yeux. Il dit, le il me dit, mais c'est extraordinairement hey, merveilleux. Hey, hey, hey. Mais oui, si c'est merveilleux. Et qu'on a vu que ce que Dieu a dit était vrai. Et alors, prenons possession parce que Dieu a dit que c'est un nom. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mais après, il sort le mai. Ça, c'est la chose qu'il ne faut jamais faire. Quand on brille pour toi, on dit que tu es guéri, lève-toi, va avec la foi que tu as. Ne dis pas mais mais, quand tu fais le mais, la guérison est partie. Écoutez bien ce que vous entendez, frère. Quand on prie pour toi, tu t'élèves et que tu dis que mais le mais là fait partie de la guérison. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. Parce que ce qui a fait que tu puisses avoir la guérison, c'est la foi. La foi maintient ta grison, Mais quand tu ajoutes le « mais », c'est fini. C'est pour ça que beaucoup de vous, vous voyez, on a prié pour vous, on vous a même... Quand tu l'as dit, « Ah Seigneur, Alléluia, gloire à Dieu, et puis tu pars, mais, mais, mais je sens que les changements, il n'y a, a rien, je ne ressens rien. Mais je n'ai jamais entendu du Seigneur, quand il prie pour les gens, il dit, « Est-ce que tu sens quelque chose ?»« Tu sens un peu le feu qui monte ?» Non, mais c'est la vérité. Il n'a jamais, jamais dit ça. Il dit toujours que Dieu te bénisse. Il dit toujours, ta foi, ta foi. C'est toujours la foi. Alléluia. La foi. Amen. Alors, cette foi-là produit. Tant que tu restes simplement avec cela. Alors, alors c'est comme cela qu'elle dit Amen. Et puis, ils ont prononcé même la condamnation. Mais il y a les fils d'Adak. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Alors quand tu dis cela ainsi aux gens, tu les amènes à quoi À la foi ou à le doute Bien sûr que oui, on a semé les doutes, effectivement. Il dit, mais nous ne sommes pas capables. Ils ont objet encore. Nous ne sommes pas capables de prendre possession de cette terre à cause. Ils sont tellement des géants. Mais il y avait un autre groupe. Comme quoi que Dieu fait toujours la différence. Jamais une parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut retourner à lui Amen. sans avoir accompli. Ce qui veut dire que si Dieu l'a fait sortir, il y aura toujours un groupe qui va croire. Amen. Même si toi tu doutes en fait. Mais il y aura toujours. Parce que pendant exemple, dit, ah, « moi ça fait, on prie pour moi, ça va pas du tout. » Et puis, « Patata, dit, patata, patata, Parce qu'en fait, tu te dis, « En tout cas, moi Dieu ne veut pas être... » Non, mais regardez bien, Dieu va faire en sorte qu'il y a à côté de toi, qu'il y a quelqu'un ouais, qui a vraiment cru quand on a prié pour lui et qui est guéri pour toujours. Euh, te rendre témoignage que Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu, je voudrais que vous compreniez ceci, oui. mon frère, ma soeur, Le Seigneur Dieu du ciel que nous prions ne peut pas te refuser la guérison. Amen. Amen. Non, non, c'est Dieu que nous servons il ne peut pas te refuser la guérison, ni même la délivrance. Non, ça ce n'est pas en Dieu. Non, pas possible. Pour quelle raison? Parce que, je dis, mais, par ces il dit, par ses maîtrisures, s'il n'avait pas été meurtri, je peux comprendre, mais on dit que par ses tout le monde le sait, nous avons reçu la, yes. la guérison. Donc, chacun de vous ici, peu importe la maladie que vous avez. Amen. Je vous l'ai dit encore. Amen. Et si vous voulez même l'expérimenter, vous pouvez venir. Amen. Non, aussi vrai que c'est Jésus que nous servons et vivons. Vous pouvez venir, vous allez rendre témoignage. <rire> c'est pas à cause de moi, mais à cause de la parole. Je vous ai dit que si nous entrons dans ces réunions, vous allez voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai, vous sentez que l'atmosphère change. Les choses ne peuvent pas être les mêmes. Parce que s'accrocher à lui comme ça, Dieu doit agir. Bien sûr, bien sûr, mon frère, bien sûr, ma soeur. C'est notre façon de pouvoir considérer les choses de Dieu. Alors si Dieu ne guérit pas, il n'est pas Dieu. Si Dieu ne délivre pas, alors il n'est pas Dieu. Moi, un Dieu pareil, que je veux faire avec. Moi, je veux un Dieu qui guérit. Je veux un Dieu qui soutient. Je veux un Dieu qui délivre. C'est ce Jésus-là. Il n'a jamais failli. Même pas une fois. Mon frère et ma soeur. Quelle est la maladie que Jésus n'a pas guérie Il guérit toutes les maladies, Amen. même ce qu'on poussera à pouvoir avoir dans le futur. Il guérit. D'ailleurs, vous le voyez ici. Si Est-ce que vous le voyez Amen. Nous sommes là. Frère et c'est aussi un témoignage pour vous. Somme 91. Amen. Yeah. Amen. Alléluia Nous l'avons, frère Et nous marchons Oui, oui, oui, oui et ça La Bible est l'exacte vérité Il a même prévu tout Il dit même contre les contagions, contre ici. Ces... Il en parlé même des années avant Pour que toi, quand tu seras là, tu dis Alléluia Gloire à Dieu moi, j'ai été vacciné déjà. Gloire au Seigneur. Bien sûr. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien sûr, mon frère. Il faut que nous comprenions des choses. Que nous sachions, effectivement, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Tout est problème d'aujourd'hui même de demain, ou de demain encore, il les a déjà solutionnés. Oui, mon frère, vraiment ça, c'est pas pour dire, mais il faut que vous compreniez cela en fait. Parce que quand il a dit tout est accompli, pour toi, fils et fille de Dieu, tout est accompli. Il n'y a aucun problème. Il veut dire mais c'est insolutionnable. Tout a été solutionné. Oh frère, je ne vois pas l'issue de mon séjour, mais ton séjour a été déjà solutionné. Amen. Amen. Amen. Ah, avant que tu puisses même venir, Amen. que tu autorises la demande, Dieu savait. Amen. Amen. Oui, Dieu savait. Frère. Je vous ai raconté un témoignage ici. Je vous l'ai déjà dit. L'autre de quitter les territoires, monsieur, vous devez partir effectivement. Et puis il dit, toi tu ne pars pas. Hey, vous connaissez, non Et hey, tout est consigné, puis c'est toi-même quand même qui a dit que il, il dit un si il faisait. Pour lui, il faut l'oublier. Terminer. D'abord ce qu'on lui a donné, son doigt, il doit. Et puis bon, tu fais, et puis tu entends, il dit, Dieu parle. Hein? Non, ah, ouais. Ouais, et dis-toi, tu parles pas, tu restes ici. <rire> que Alors maintenant, quand il te dit aussi, il te donne ce que tu dois dire. Alors, vous rendez compte d'un monsieur avec une administration de garde, je considère comme nul et non avenu et pas d'incidence. ces documents document que vous m'avez encore, Tony. Donc, pour moi, je ne sais pas. Ce pas des histoires, c'est la réalité que nous avons vécue. On n'est pas venu en non, non, non, non, comme ça, tu fais. Et, et c'est. C'est comme ça, je dis, Et puis, j'avais dit, mais monsieur, mais là, je vais leur dire quoi. Dites-leur ce que j'ai dit. Vraiment, j'ai dit, oui, dites-le, comme je t'ai dit. Et puis, il est allé. Il dit, voilà ce que je dis dit. Il dit, c'est nul et venu, Je considère comme rien pour lui, ça n'a pas d'effet. <rire> et contre toute attente, il satanait, peut-être qu'on puisse dire, mais comment il mais lui était surpris, il s'entendait, oh, mais alors qu'est-ce qu'il nous propose ah. Amen. Euh, et, et, et la proposition a fait que la proposition soit aujourd'hui. <rire> jusqu'aujourd'hui. aujourd'hui. C'est vrai. C'est Dieu. Vous connaissez les témoignages. Donc c'est pour dire qu'effectivement, que avant même que nous puissions être dans des circonstances. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas limiter Dieu. Parce que la Bible nous fait savoir. Il nous a élus avant la fondation du monde. Avant même que nous soyons formés dans les seins de notre mère, il nous connaissait. Alors, mon, mon frère et ma sœur, si toi, il te connaissait avant que tu sois dans les seins de ta maman, et que celui qui t'a formé, que les jours qui t'étaient imparti étaient inscrits, qu'est-ce qu'il a oublié alors? Oh, du tout, alléluia! alléluia! alléluia! Alléluia Il n'a pas oublié ta guérison Il n'a pas oublié ta délivrance Alléluia Il n'a pas oublié ton mariage Non, non, non, non, non non. Les jours étaient inscrits Jésus est bon Alléluia Oui monsieur, oui madame C'est vrai C'est pour ça qu'on te dit Réjouissez-vous Réjouissez-vous. Il dit, je, je le répète, réjouissez-vous. Pour les gens du monde peuvent pleurer, mais pas toi. Parce que ton Père savait. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Je dis, ayez foi en Dieu. C'est lui qui a ordonné toutes choses dans ta vie, en fait. C'est lui qui conduit. C'est pour ça que... Quand nous passons par l'épreuve, il nous regarde. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Bien sûr qu'il nous regarde. Il dit si au moins il pouvait juste penser que jamais je ne pouvais, je ne peux même pas les délaisser. C'est pour ça que c'est merveilleux, parce que avant que les trois hébreux soient là, que la fournaise soit, soit mise là, ils le savaient. Amen. Et la grâce qu'ils ont eue, c'est de pouvoir se mettre dans la position de penser. De c'est Dieu qui a conduit nos pères. Parce qu'il faut toujours se souvenir de ce que Dieu a fait pour toi qui t'as démontré qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il va me laisser. Parce que nous nous souvenons nous, nous souvenons que quand ils étaient dans les déserts avec Moïse, ils n'avaient pas à manger. Dieu a eu à pouvoir pour la nourriture. Ils étaient devant la mer où Dieu a ouvert, effectivement. Il n'y avait pas de viande, il n'y a pas de boulangerie. Dieu a donné la manne. Donc tous ceux qu'ils en avaient besoin, on a vu que Dieu a pris soin. C'est que Dieu a fait des choses surnaturelles. Aujourd'hui, n'est-il pas capable Je vous l'ai dit, le chemin par lequel il se ils se lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ce n'était pas Moïse qui conduisait. Vous saviez ça Moïse ne connaissait même pas le chemin. Et qui conduisait la colonne de feu. Donc cette colonne de feu-là, elle savait effectivement par quel chemin, à quel endroit ils pouvaient passer et ce qu'ils pouvaient faire sous cet endroit-là à chaque endroit que Dieu... Mais bien sûr, chaque endroit que Dieu a pouvoir faire, Dieu les savait. Avant, la mer, je vous l'ai dit l'autre fois ici, la mer rouge, avant que la mer soit Dieu avait tracé des gens. Alléluia! Amen! Oui. Mais c'est 100% vrai, parce que rien ne peut échapper à Dieu. Il a dit que je suis omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît tout. Il savait. C'est pour ça que Moïse était seulement soumis Suivez simplement le chemin, la colonne de feu. Si longtemps que vous suivez les chemins, soyez-en sûrs. Sur le chemin, sur lequel. C'est pour ça qu'on parle de la prédestination. Ah, oui, ça, c'est ça. Donc, tout ce que Dieu a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être placé dans la voie par laquelle toutes ces choses ont été préparées pour eux. Vous n'attendez pas très bien. Et dit que les choses que Dieu a préparées. C'est sûr. C'est certain. Donc nous, nous, nous réalisons que Dieu, lorsque il t'a placé dans ces monde, il n'a rien oublié. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire, ah Seigneur, tu t'es tu m'as oublié, tu ne penses pas à moi, Seigneur. J'ai comme si je t'en ai prié devant un mur. Non. Okay, okay, okay, okay, okay. j'écris mais c'est comme si j'écris dans le vent non. non non non non si Dieu nous devons savoir que si Dieu nous a je vais lire dans l'acte nous allons continuer si Dieu nous a sauvés quand il t'a sauvé toi il ne pourra jamais te perdre c'est pour ça que toi même tu dois être sûr et certain que les saluts, je l'ai expérimenté. Vous savez, frère, je demande juste votre attention. Que vous soyez sûr que les saluts, sont les saluts. il ne faut pas dire, ah, je suis sauvé, je suis sauvé comme ça par la bouche. Non, tu dois expérimenter les saluts. Okay, okay, okay, okay, okay. Vous connaissez Zachée <rire> Sur le sucre Alors, quand Dieu, notre Seigneur, a dit à Zachée, Zachée, il s'est arrêté là. Vous connaissez, vous l'avez entendu, hein donc il passait par là, il passait par là parce qu'il savait qu'il y avait un zaché là. Non, non, non, non, non, non, non, Il, il y avait pas. Quand il marchait, ce n'était pas par hasard où oh, je suis de toi. Non et vous, vous, vous vous souvenez aussi, hein, je, je veux que vous, vous, vous soyez réveillés. Hein. Vous vous souvenez et quand il marchait Il partait, il partait effectivement. Et puis, sous ce chemin-là, ah, ah, ah, il s'arrête. Et puis il dit, quelqu'un m'a touché. C'était pas par hasard mon frère Il est passé par là Parce qu'il savait très bien Que la fille d'Abraham Vous dites bien la fille d'Abraham Donc si il lui est venu pour libérer la possée d'Abraham Il dit la fille d'Abraham qui était donc liée Il savait, il est passé par là. Oui mon frère, nous devons aimer Dieu frère, nous devons l'aimer vraiment, vraiment. Je ne sais pas comment dire. Et c'est vrai, c'est vrai frère. Cette femme-là était malade, mais elle était à la possédée d'Abraham. Il dit, mais si je puis simplement toucher, il est passé là pour donner l'occasion. Bien sûr mon frère, c'est 100% vrai. Alléluia, c'est la vérité frère. Et là, l'occasion a été donnée, elle a tendu la main. Il dit, touche-moi. Jésus est bon. Amen. Jésus est merveilleux. Amen. Jésus est glorieux, mon frère. Il est bon, mon frère. Il est merveilleux. Gloire à toi, qu'il soit béni. Amen. Oui, mon frère. Amen. Oui, ma soeur. Amen. Il savait, et quand il passait ce chemin, la foule y était, il s'occupait pas de la foule. Son problème, son problème, c'était Zachée. Alléluia. Et Jésus a courut, couru. Pourquoi il courait La profondeur appelle la profondeur. Pourquoi il est monté sur le Il se battait sur le Sicomore. J'aime Jésus, mon frère. Et Jésus, notre Seigneur, grand qu'il était, mais humble. Il marchait, il marchait, il marchait. Jésus pas dit, mais non, il ne me verra pas. Il me monté sur le Sicomore. Il voulait qu'il monte sur le Sicomore. Parce que lorsqu'il a. Non, il est vraiment bon. Ah, c'est la crainte, mon frère. Il est vraiment bon. Et il avance, effectivement. Il arrive sous les sycomores. Là, à là, cet endroit-là. Non, non, non, il est plus vieux. Et il s'arrête là. Maintenant, regardez, frère. Regardez les surnaturels. Il lève les yeux. Il dit Zachée Zachée Alléluia. Il connaît ses premiers par leur nom. Gloire au Seigneur Jésus, que son nom soit béni. Qui lui a parlé des acheteurs, personne. Ben Jésus Hallelujah. est bon mon frère, Jésus est bon ma soeur. Lève-toi loue Jésus, glorifie-le, il est ton Dieu mon frère. <inaudible> Alléluia! Il accorde la délivrance! Il accorde la guérison! Il te donne la guérison! Il laisse, ce Dieu! Il n'a pas changé! Sa vie est encore aujourd'hui! Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement! -il, Il connaît ta vie, mon frère! Il connaît ta vie, ma soeur! Alors, loue-le! Serre-le! Il ne peut pas changer! Alléluia! Lève-nous, frère! Lève-nous! dans nous Tendre Père est précieux, sauveur! Nous voulons te dire merci, notre Dieu. Nous voulons glorifier ton nom, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne connais personne, Dieu. Tu connais chacun de nous, mon bénéfice, Père, Dieu. Tu es agissant et puissant, mon bénéfice, Père, Dieu. Délivre ton peuple, mon roi. Agis pour ton peuple, mon roi. Oh, Satan a été vaincu, Père. Les démons ont été vaincus. Ton peuple est plus que vainqueur, mon Seigneur. Oh, de ton nom pour ton œuvre à toi, paix. Alléluia. Tu n'as jamais failli, mon Dieu. Tu ne failliras jamais. Et ton peuple ne sera jamais vaincu, Père. Parce que tu es le puissant vainqueur. Mon âme, tes loups. Mon âme, glorifie ton nom, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Pour ta bonté, mon bénéfice Père saint -Dieu. Oh, tu nous amènes à la hauteur, mon bénéfice Père, mon oh Dieu. Nous sommes heureux, Père, de bénéficier de ton amour, de ta grâce, mon roi, de ta délivrance, mon bénéfice Père, de ta guérison, Père. Que ton peuple soit béni, qu'il soit guéri, qu'il soit délivré au nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ton nom, Père, que ton peuple soit guéri, qu'il soit délivré, Père, les liens de prise. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Oh, Père, tu es réellement notre Dieu. Tu es réellement notre roi. Ta puissance est sans pareil, mon roi. Ta puissance est sans pareil. Que ton peuple soit béni, il soit délié, délivré. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. En puissant tes vases à toi, Père. Pardonne ton peuple, mon bénévole Père, oh Dieu. Il s'est ramené à toi, mon bénévole Père, tu dis ça. Sois béni, mon Jésus. Merci parce que tu es au milieu de nous, Père. Tu as fait la promesse. Aujourd'hui, tu es là. Tu es là, bénévole Père, Dieu, pour guérir, délivrer, pardonner et ramener mon Père, oh Dieu. Dans la même mon roi. Nous te disons merci. Oh oui, Père. Alléluia. Oui, que tu bénisses, Père. Que la guérison soit, Père Dieu. Que ton peuple soit guéri et délivré, Père, de toutes les maladies. Au nom de Jésus-Christ. Oh, j'en donne à Satan. Maladie qui t'aime cet endroit. Au nom de Jésus. Que ton peuple, Jésus-Christ, soit guéri de toutes maladies. Je chasse tous les démons. Oh toi, esprit en plus, sors, ma soeur, sors de mon frère, au nom de Jésus-Christ, mon Père, mon Dieu. Merci, soeur. Tu es Dieu. Nous sommes ton peuple, mon roi. Tu nous as bénis. Merci pour ton soutien. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu vis, mon Jésus. Parce que tu es présent, mon roi. Oh Dieu, que ton peuple à toi soit fort, mon bénévole Père au oh Dieu. Que la foi soit là, mon bénévole Père au oh Dieu. Croire en toi et vivre pour toi, Père. C'est ton peuple, mon roi. Tu es mort pour moi, mon Père au oh Dieu. Oh, qu'il reçoive la délivrance totale et la guérison totale, Père. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Merci, Père. Oh, tu es vivant. Merci. Merci. Merci Sauveur. Oh, merci, Père. Gloire te soit rendue, mon maître béni. Oh, gloire te soit rendue. Alléluia. Nous t'aimons, mon béni, mon Père au oh Dieu. Tu nous guéris de toutes nos maladies, Père Saint-Dieu. Et nous sommes à toi, Pères Père oh Dieu. Oui, tu es le puissant vainqueur. Oh, tu es ressuscité, Père, oh Dieu. Tu as prouvé que la guérison est là. Tu as prouvé, mon Père, tu Dieu, que ton peuple est justifié par la foi, par ta résurrection, mon Père. Alléluia. Tu es vivant, Père. Tu es glorieux. Tu es le tout puissant, mon roi. Tu domines. Père, c'est que ton peuple soit guéri, délivré de toute maladie, mon Père, tu puissant. Au oh, nom de Jésus qui mon Sauveur, oh, qu'il soit puissant, Père. Merci, Sauveur. Merci, oh Maître, béni, Père. Qui est comparable à toi? Il n'y en a point, mon bénévole, Père, Saint-Dieu. Qui est comparable à toi? Oh Dieu, je chasse le démon. Je suis un peu, au nom de Jésus-Christ. Que ce peuple soit libre, Père. Il en bénéficie de délivrance. oui, Père. Oh, qu'il soit libre. Et béni, toujours. Oui, Père, merci. Merci, Sauveur. Oh, tu es merveilleux. Merci. Merci mon Père. Gloire à toi. Et honneur à toi. Nous te disons merci. Merci. Merci, Sobre. Merci. Gloire à toi. Et honneur à toi. Maître béni, Père oh Dieu. Dieu. Dieu prend position, Père de Marie Dieu. Dieu prend, Père de puissance, ton peuple, Père Père. Et agir dans chacun. Alléluia. Gloire à toi, Père. Les démons ont été vaincus. Au nom de l'Église, Père de puissance, Dieu. Que ton peuple soit fort, délié, délivré, Père, libéré. Au nom de Dieu, pour les sangs que tu as versé, Père. Satan, tu as été vaincu. Oh t'es mon peuple, mon père de Père Père. Que ton peuple soit libre, Père. Que la joie du Seigneur revienne. Oui, Père. Merci, Père. Louange à toi, Jésus. Merci, mon Père. Oh, nous bénéficions de ta grâce. Nous en avons besoin, mon Père, Saint-Jean. De ta présence tous les jours de notre vie. Père. Merci. Merci, mon Père.